Le jeu de construction Minecraft offre d'immenses possibilités pour laisser aller sa créativité et recréer des lieux historiques ou imaginaires. Au niveau international, plusieurs enseignants l'ont adopté, tant en histoire, en géographie qu'en mathématiques. Mais comment se déroule concrètement son intégration en classe? Pour le savoir, on a visité l'école Les Bocages, à la commission scolaire des découvreurs, où les élèves de 5e année ont utilisé Minecraft pour recréer des bâtiments historiques du Vieux-Québec vers 1905. Pour Guylaine, Marie-Pierre et Daniel, Minecraft est un outil d'apprentissage. Dans notre projet, les enfants avaient comme mandat d'illustrer un bâtiment qui était situé dans le Vieux-Québec et qui avait été construit au début des années 1900. Après une amorce, ils ont fait une petite recherche à l'aide d'un document qu'on avait bâti avec des photos de l'époque, avec aussi des liens Internet. Ils ont cherché leur information, puis ils ont trouvé où était le bâtiment, les matériaux qui étaient utilisés, est-ce qu'il existait encore aujourd'hui, puis c'était quoi sa vocation c'est à l'époque. Par la suite, avec l'application Minecraft, ils ont fait le bâtiment en tant que tel, ils l'ont construit avec les matériaux disponibles. On s'est fait aussi une petite mise au point là, dans le projet, on s'est arrêté, on a présenté le bâtiment aux autres afin d'avoir leurs commentaires, puis si la réalité historique a été respectée. Donc, ils ont pu se réajuster par la suite. Puis le projet se terminait par une petite présentation au père du résultat de notre travail. Donc, euh, c'est un bâtiment euh, qui, était, euh, beaucoup, qui était fréquent en 1905 parce que c'est une maison où on habite. Nous, on a fait l'école de rang, comme vous pouvez voir. Euh, ça ressemble euh, de ça à l'extérieur. On a utilisé du bois pour faire... Euh, le, les murs. L'auditorium de Québec, il y a comme une forme qui est ronde. Alors, c'est plus difficile. Merci beaucoup. Merci. Commentaire. Oui, on applaudit. Oui. Ben oui. À mon avis, le projet Minecraft, il cadre super bien en cinquième année, en 1905. On a choisi, en comité avec Guylaine puis avec Marie-Pierre, de travailler la compétence, lire l'organisation d'une société sur son territoire. Euh, également, dans le, la démarche, de, de, avant de, de jouer dans, dans, dans l'application, on avait un travail de recherche. Donc, on a travaillé trois opérations intellectuelles. Donc, se situer dans l'espace, la notion géographique était vraiment importante. Euh, savoir un peu où est ce bâtiment-là, entre quelle rue et quelle rue on le retrouve, qu'est-ce qu'on retrouve autour du bâtiment. Également, se situer dans le temps, dans le cahier de traces que les enseignants ont conçu, on demande aux élèves de faire l'histoire du bâtiment. Donc, on doit s'appuyer sur des faits, s'appuyer sur des éléments précis au niveau temporel. Et je viens de le mentionner, bien, on travaille avec des faits. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que quand les élèves, lorsque les élèves euh, commencent à construire, bien, chaque bloc, c'est le résultat d'une réflexion. Est-ce que tel matériau était utilisé? Donc, il y a euh, cette démarche historique-là qui est euh, le fruit qui va se... Euh, la finalité de tout ça, c'est la construction du bâtiment, la décoration. La décoration, elle, nous amène plus à réfléchir à comment vivaient les gens, comment ils décoraient, comment ils vivaient euh, la vie de tous les jours, euh, comment était habité ce lieu-là. Nous avons fait un commerce pour que les, les habitants puissent vendre leurs marchandises. Oui. marchandises. aujourd'hui, nous, fait... nous, une... nous avons fait une école de rang. Une école de rang pour que les enfants aillent à l'école. Oui. Vous n'aviez pas eu de difficulté avec votre clocher? Puis, euh, en lien avec la... Oui, c'est vrai qu'on changeait tout du... ouais. le clochet. On Merci. va devoir, aujourd'hui, compléter le reste de notre document. On doit faire un retour sur notre construction Minecraft. Donc, aujourd'hui, vous allez devoir compléter les pages dans votre cahier dans lesquelles on vous demande de nommer les, les difficultés que vous avez rencontrées, de nous dire quelles sont les solutions que vous avez trouvées à ces difficultés-là et quels sont les apprentissages que vous avez réalisés pendant le projet Minecraft. Ça pourrait être quoi le genre de difficultés que vous pouvez avoir rencontré Mélodie? Avoir dû recommencer. Avoir dû recommencer à cause de quoi, par exemple? Euh, le feu. Oui, il y en a qui ont eu des problèmes à cause de la météo, hein? c'est vrai, Raphaël? Euh... Le toit, par exemple, qui peut avoir été une difficulté. C'est vrai pour plusieurs, Thomas? On fait des anachronismes. Des anachronismes, donc euh, d'avoir intégré des éléments qui n'ont pas rapport avec l'époque. Mon bâtiment, il, euh, on le fait. Le toit, on voulait le faire vert, mais là, on n'a pas trouvé le bon matériau. Que, bien, on a pris de la laine verte, que ça marchait bien. bien c'est important de faire une recherche parce que sinon, tu sais pas c'est quoi les dimensions puis tu ne pars sur rien. Donc, c'est comme si tu faisais n'importe quoi. Pour le projet au bocage, dès le départ, on a eu une décision importante à prendre, à savoir quelle application on allait utiliser, euh, à savoir, dans le fond, l'application en ligne ou l'application sur euh, iPad. Après l'analyse de la situation, on, a, on en est venu à la conclusion que pour le projet actuel, c'était plus euh, réaliste dans le temps qu'on avait, dont on disposait d'utiliser l'application iPad, donc la direction des bocages à acheter de l'application pour le chariot au complet. Euh, il y a des euh, contraintes qui sont arrivées avec ce choix-là. Euh, par exemple, on ne peut pas euh, loguer cinq, plus de cinq tablettes par, euh, par monde. Donc, c'est un projet qui est collaboratif, mais qui est non collectif. Euh, un un des pro Quand j'ai parlé aux enseignants du projet, je leur disais, on, on va pouvoir créer le Vieux-Québec, euh, un seul monde, mais tous les élèves vont partager ce monde-là, ce qui n'est pas le cas, mais on peut quand même travailler en équipe, en collaboration. On a même vu ce matin des, des experts volants qui venaient aider d'autres équipes. Donc, on est quand même capable de faire des trucs comme ça. Ça, c'est vraiment le bon côté. Euh, travailler en équipe dans l'application Minecraft, c'était euh, très amusant parce que, ben on travaille tout en s'amusant. C'est pas comme sur du papier crayon. C'est vraiment plus euh, interactif. Là, sur, euh... Et le plus gros bug, en fait, je, je dirais, c'est euh, l'impossibilité, en fait, de, que l'élève se logue sur son monde. Donc, les mondes sont ouverts à tous. On a eu à, à faire euh, quelques interventions, mais, euh, règle générale, ça s'est bien passé. Donc, ça, c'est pour euh, la technologie ici qu'on a choisi. Une de nos fiertés, c'est d'avoir réussi à créer vraiment la forme du bâtiment puis euh, d'avoir euh, réussi à, aussi à réaliser euh, un peu exactement comme euh, l'hôtel. Puis, euh, ben, c'est amusant. Donc, en fait, les technologies ont vraiment apporté, apporté beaucoup au projet. Entre autres, au départ, Guylaine et moi, on voulait faire une maquette. Donc, une maquette, ben, 10 maquettes dans une classe, ça prend beaucoup d'espace. Donc, euh, la, le Minecraft nous a permis vraiment d'éliminer ce problème-là. Euh, faire de la modélisation 3 trois dimensions, c'est vraiment dans les intérêts des élèves. Donc, c'est sûr que ça les motive, puis ils sont super contents de participer à ce projet-là. Ça leur a aussi beaucoup suscité des questions. Entre autres, euh, tu sais, quand on regarde une image d'un un, un bâtiment, c'est pas comme le, le reproduire. Donc, Qu'est-ce qu'il y a au deuxième étage? Où est-ce que je dois mettre les toilettes? Donc, ça a apporté beaucoup de questionnements comme ça. Euh, ensuite, ça l'a beaucoup aidé à la collaboration. Donc, aussitôt qu'on avait un problème, tout le monde était là pour s'entraider. C'est devenu vraiment un projet commun de groupe. Euh, entre autres, on a une élève qui a trouvé qu'on pouvait être plusieurs iPads connectés au même monde, ce qui a fait en sorte qu'on euh, pouvait travailler plusieurs en même temps au même projet. Elle a même présenté sa découverte aux deux classes pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et... Puisqu'ils étaient deux sur le même iPad, bien, on était aussi beaucoup plus efficace parce que comme ça, ils pouvaient se répartir les tâches. « Moi, je vais faire le plancher pendant que tu montes les murs. » Et aussi, ils s'entendaient sur le choix des matériaux. Donc ça, ça a beaucoup aidé aussi à rendre le projet plus efficace. Ce que je m'aperçois aussi, c'est que l'aspect ludification, c'est un peu mon credo à, depuis trois ans au découvreur. Je travaille avec Kronos aussi puis dans mes trousses, mais je m'aperçois qu'on peut faire de la pensée historique, mais en s'amusant. Euh, les élèves, on leur, on leur pose des questions. Est-ce que tu as l'impression de t'amuser ou d'apprendre? Je pense qu'ils font les deux en même temps. Je refais le projet demain matin, même si au début, j'avais vraiment beaucoup de craintes vis-à-vis euh, -vis de ce projet-là, parce que moi, je ne suis pas la personne la plus à l'aise avec les technologies, puis de, de mettre l'application. Minecraft avec mes élèves, je ne me sentais pas à l'aise parce que je ne la connaissais pas du tout. Puis j'avais peur de ne pas offrir le soutien nécessaire à mes élèves lorsqu'elles allaient me questionner au sujet de l'application. Finalement, dès qu'on leur a donné les tablettes, euh, ça est tombé, là, mes craintes se sont effondrées parce que mes élèves sont devenus des experts, se sont entraînés euh, rapidement. J'avais des experts pour localiser les autres, pour les brancher, les connecter. Euh, si euh, la pluie arrivait, ils étaient capables de se désactiver. Moi, j'étais là comme sport pédagogique. J'étais là pour leur montrer que le jeu, oui, il était ludique, mais il était pédagogique aussi. Donc moi, je les questionnais plus au niveau de leur choix de matériaux. Est-ce que tu étais encore dans les réalités historiques ou tu étais parti dans les éléments d'aujourd'hui? Finalement, moi, je en disant qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer dans un projet dans lequel, effectivement, on ne maîtrise pas tout, tout, tout, mais les enfants, ils vont peut-être être meilleurs que nous, puis c'est juste parfait. Cette capsule fait partie des parcours de formation du Service national du récit de l'Univers social. Pour consulter les parcours, visitez l'adresse suivante.